Putain de Saint Valentin, bébé, s'il te plaît. Bébé. Saint Valentin, la merde. C'est pute. Dieu seul peut te punir en cul ta mère ton père la. Tempire, la... Je me dis je ça. pas si tu mais un là aussi. Tu là tranquille. Tranquille. tranquille, là. Tout se passe comme prévu. eat. Yeah.